Bonjour à tous, c'est Franck de Créolium, bienvenue dans mon atelier L'été est terminé, on attaque l'automne. Je vais reprendre doucement une vidéo sur la réalisation de l'établi. Veuillez m'excuser, me pour le temps assez long où je n'ai strictement rien publié, c'est normal, en été, je me repose. Je travaille aussi dans la maison et je passe énormément de temps avec ma famille. Au programme de cette vidéo, je vais commencer à attaquer le perçage des tenons pour réaliser le chevillage à la tire. Ensuite, je vais attaquer le perçage pour les espèces de tiges métalliques qui vont venir serrer le montant et les traverses basses. ensuite nous passerons à l'arrasement en partie supérieure des tenons qui vont venir se fixer dans le plateau d'établi. et la quatrième opération sur cet établi, ce sera le perçage à 38 mm pour le passage de cette petite vis dans le montant gauche de l'établi qui va servir à serrer la presse frontale sur l'établi donc voilà pour le sommaire. Vidéo en 4 parties, 4 étapes. Bon allez, trêve de blabla, place au résultat. Chacun veut rentrer il va falloir que je me décale de 2 ou 3 mm pour pouvoir avoir un serrage à la tire ça va venir serrer l'assemblage sur les montants c'est ultra efficace bon je sais que l'axe de perçage sur mon montant est à 25 mm de mon arasement je vais donc me décaler de 2 mm ça suffira largement pour me faciliter la tâche, je vais utiliser des petites cales d'épaisseur 20 mm plus 2 mm, c'est-à-dire 22, histoire de dire que je sois propre. Voilà. Voilà. Donc je vais reproduire exactement ce tracé sur les quatre traverses, traverse basse plus traverse haute, et ensuite je passerai au perçage. Donc je vais pas tout finir, ça sert à rien. On se retrouve au perçage. Oh et ça. Oh non non non. Oh non non non. Regarde la caméra. On va pas faire tomber hein. Oh putain tu peux cul toi. Oh, salaud. Au bois, gros, j'aimerais bien que tu évites de les faire tomber parce que ils sont affûtés. Hein? pour guider mon forêt, je perce à l'axe où j'ai fait mes traits. Ça sera plus facile avec la mèche à bois pour pouvoir rentrer dans le tenon. Les quatre traversions sont repérées, il me reste à faire les perçages, c'est ce qu'on va faire tout de suite sur la perceuse à colonne. Sur mes deux il me reste plus qu'à tester, voir si ça correspond à ce que je pense, si ce n'est pas le cas, bah, je suis dans la mouise, donc je vais tester, je vous montre ça, l'effet que ça donne par rapport euh, à l'assemblage et on se retrouve tout de suite. Voilà, vous pouvez distinguer que le trou est légèrement décalé par rapport à la traverse, le fait d'avoir décalé ce truc va venir serrer mon assemblage et jointer parfaitement ici, là, voilà bon là ils joignent déjà parfaitement hein. donc c'est un peu de la flûte sur cette histoire là la première étape de cette partie de vidéo c'était de réaliser le perçage pour les filles maintenant je vais passer au perçage pour cette grosse bête là cette tige métallique va être le moyen de resserrer l'assemblage entre la traverse basse avant et arrière sur les montants donc vous voyez c'est un beau bébé il va falloir que je perce à 13 mm bon alors j'ai trouvé un forêt de 13 il n'est pas bien grand euh, je pense que je vais être un petit peu dans la panade et une mèche forstner de 13 mm qui va me permettre de démarrer mon perçage la vis qui est ici va venir traverser le montant sur sa plus grande largeur et venir verrouiller à l'aide de cette pièce là l'ensemble tenon mortaise j'ai vérifié mon forêt va bien, je traverse, sachant que je sors dans ma Il restera à percer cette partie là, mais une fois que ça sera bien emboîté, je reporterai à l'aide du forêt, je viendrai gratter le bord du, euh, du tonon. Je remonterai tout simplement euh, à la perceuse à main, à la volée, le perçage ici. Ensuite, avec une mèche Forstner de ce diamètre ou équivalent, je ferai le perçage pour y insérer cette pièce métallique bon encore une fois je m'aide du pointeau pour centrer la mèche Forstner celle qui va me permettre de démarrer bien droit à la perceuse de la colonne pour descendre dans la profondeur je prendrai ce forêt métal Donc, même chose ici, ça a été déjà fait alors... et voilà la tête de vis est parfaitement noyée. ma douille passe aussi il n'y a pas de problème maintenant je peux continuer le perçage je vais tout percer vous avez vu j'ai commencé tout doucement à la passer de la colonne je vais pas tout filmer parce que techniquement j'ai pas trop la place et euh, c'est un peu compliqué de tout poser euh, je vais euh, tout simplement tout percer et vous verrez le résultat final normalement À remonter l'établi, bien le serrer avec des serre-joints qui vont bien, remettre bien évidemment les traverses avant et arrière en place et ensuite une fois que tout est bien collé bien assemblé, je remarque, je perce les trous de façon à pouvoir repérer l'endroit où va sortir ma cheville, c'est pas plus compliqué que ça, je reporte le trou de perçage, enfin je reporte le trou sur la traverse qui est installée dans son logement, c'est à dire dans sa mortelle, J'ai repéré mes quatre perçages, je redémonte la je perce les traverses basses avant arrière et on passe au perçage pour cette petite pièce là à l'aide d'une mèche Forstner de 25 mm donc ici on voit bien que ça a traversé, ça a tapé dans le tenon, ça va me faciliter le repérage pour descendre le perçage à la verticale alors voilà, le but de reprendre le perçage à travers le montant c'est de te faire un repère ici et ici, pareil de l'autre côté pour pouvoir redescendre mon perçage sur une longueur de je ne sais plus combien de millimètres, de façon à y insérer ma pièce métallique pour serrer l'ensemble. Encore une fois, je m'aide de ma pointe à tracer, enfin de mon poinçon, pour marquer l'axe de perçage de ma traverse. Du fait que j'ai fait mes pieds plus larges pour éviter de faire du copeau, j'ai donc dû faire très attention à ne pas percer Là où c'était prévu à l'origine sur le plan, car j'aurais une vis beaucoup trop courte et j'aurais fait une boulette. Quand vous modifiez un truc, vérifiez que derrière cela n'engendre pas à un autre problème. Là, erreur rectifiée, erreur partielle rectifiée. Donc je vais passer au perçage à la mèche Forstner sur une épaisseur de 50 mm à travers mon bois. Je fais ça encore une fois à la personne de la colonne. On est parti. Ça y est, mes quatre trous sont percés pour y insérer ces pièces métalliques. Alors, maintenant, le reste. À descendre les perçages ici de 13 mm pour venir les faire correspondre avec l'axe du trou ici qui a été percé au préalable sur la personne à colonne. À vérifier plomb. alors à la volée c'est un peu compliqué mais si on fait attention qu'on s'y prend à plusieurs fois je pense qu'on peut arriver à quelque chose de très bien pas mal de toute façon au pire je peux euh, faire naviguer mon forêt c'est pas un gros problème sachant qu'il faut qu'il y ait un minimum de jeu si je mets un ou deux dixièmes de plus c'est pas bien grave bon bah ça y est, ça a pris ok, je valide l'opération donc maintenant il me reste à faire le dernier je repasserai ensuite sur l'assemblage complet pour voir si les tirants fonctionnent bien les tirants, bah voilà c'est un joli nom un tirant, voilà. alors pour la petite histoire j'ai percé à 25, donc ça c'était en pouce, 25,4 mm mon trou faisait 25 mm donc j'ai dû passer la pièce autour à métal pour pouvoir enlever quelques dixièmes et ça rentre parfaitement, il n'y a quasiment pas de jeu, ça va bien tirer l'assemblage, je pense que ça va être bien propre. Bon bah c'est l'heure de vérité, je vais mettre une vis sur chaque montant, et on va voir ce que ça donne, si ça marche ou si ça marche pas. Bon on va passer au test, vous voyez ici ça ne joint pas, le tonon n'applique pas bien sur le montant, donc on bah, va je vais ramener ça tout doucement avec la vis qui va bien alors il suffit de se trouver au bon emplacement, alors c'est ça le plus dur, bien se mettre alors, là je crois que je suis dedans, on va voir. un petit coup de cliquet pour voir si ça rapproche parfaitement le truc, je pense que ça prend Et voilà ça affleure parfaitement devant, ça joint parfaitement derrière je pense que j'ai réussi mon job. Je cheville l'ensemble des pièces pour vérifier que ça fonctionne bien et si tout va bien on va passer à l'étape supérieure c'est à dire la troisième étape le perçage pour la vis de la presse établie ça y va à la main donc je pense que ça va bien serrer je peux vous dire que le piétement, s'il bouge, je me couperai les... les oreilles ça y est les quatre tiges filetées avec les, euh, les espèces de bouts de ferraille pour tenir les assemblages sont mises en place ça a été plutôt pas mal, j'ai juste fait une petite boulette, je vais la montrer parce que je ne vous cache rien j'avais tracé ici 55 mm, alors j'avais besoin de 45 donc j'ai dû faire une petite pièce pour pouvoir rectifier mon, mon erreur, un tourillon tout simple, rentrer en force avec de la colle et à euh, raser. Les pièces sont solidaires entre elles, il reste juste à faire le perçage pour la vis de la presse établie. Je vais peut-être ajouter des étapes que j'avais euh, omis, donc j'ajouterai les platines pour faire coulisser le criss-cross. Place au perçage pour la vis de la presse établie. Avant de commencer mon perçage pour la vis de la presse établie, le trou pour la vis que je vais percer dans le montant fait 38 mm La vis elle-même fait, elle fait 25 mm, donc il y a un petit peu de rab, mais avant de percer ce trou à 38 mm, je dois insérer cette caisse là qui va servir de guidage à la presse établie. Donc, euh, j'ai joué de la défonceuse, je vais trouver, euh, je vais faire un gabarit certainement pour pouvoir faire un truc propre que ça vient de s'encastrer parfaitement dans ce montant là avant d'utiliser mon gabarit je viens de faire à l'instant je vais d'abord percer la mèche Forstner les 38 mm parce que après je ne pourrai plus centrer ma mèche parfaitement sur l'axe de mon trou et oui il sera parti donc euh, d'abord le perçage 38 mm ensuite le fraisage de 63 mm sur 13 mm d'épaisseur et on insérera la pièce en plastique Bon, J'ai installé mon gabarit parfaitement sur mon cercle, ça a l'air d'être bien centré par rapport au perçage de la vis donc à l'aide d'une fraise à roulement je vais tout doucement enlever la matière qu'il me faut pour atteindre l'épaisseur de 12 ou 13 mm. Légèrement en retrait, il y a à quoi Un ou deux dixièmes. Je vais maintenant mettre ma platine dans l'axe, comme ceci, de façon à avoir le trou oblong dans l'axe euh, de la verticalité. Alors, dans l'axe de la verticalité, je sais pas si ça se dit. Hein, on bon, bon, bref, je m'aide de l'équerre pour aligner le bas de mes trous. Pour être parfaitement vertical par rapport à mon pied. Encore une fois, à l'aide de cet outil là, je marque le centre du perçage de mes têtes de vis. Voilà. petite astuce pour enfiler les vis euh, facilement dans le bois sans que ça éclate ou sans que vous pétiez votre vis en deux c'est le coup de la graisse alors moi j'utilise de la, de la cire d'abeille ça marche aussi le savon noir ça, ça fonctionne aussi ça facilite la rentrée de la vis dans le bois ça sert à rien de mettre une tonne suffisamment sur le bout de la vis pour que ça rentre tranquillement sans forcer voilà bon c'est parfait, c'est bien aligné, ça dépasse pas, c'est nickel je vais euh, rajouter la plaque qui va me servir à faire coulisser le criss-cross parfaitement dans ce logement Voilà. il y aura exactement la même dans la partie euh, presse, de façon à ce que le criss-cross puisse glisser assez facilement j'ai percé à 38 mm ici en sachant que la vis fait 25 mm, là c'est pas dur. Je vais vous expliquer. Alors, sur la vis, en elle-même, il y a l'espèce de, bah, de boulon, je sais pas comment on peut appeler ça. Ça va venir se fixer à l'intérieur du trou de 38 mm au moyen de 3 vis, encore une fois, ce qui va permettre de guider parfaitement la tige filetée. Voilà, c'est tout simple. Petit récapitulatif percer les tenons pour le chevillage à la tire. J'ai percé. Les montants pour le cheminage via les vis et les euh, trucs métalliques. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. Merci le trou pour la presse de l'établi. J'ai fixé la plaquette métallique pour guider le crisscross. Et maintenant, je vais passer à l'arrasement des tenons sur les montants d'établi, ceux qui vont rentrer dans le plateau. Bon. Alors, attention, ce qui va suivre n'engage que moi. Je vais enlever le couteau diviseur pour pouvoir couper mon arrasement à la scie. Je vais travailler en butée sous guide perpendiculaire. Je prends mes responsabilités. Je suis entièrement responsable de mes doigts. Bien évidemment, j'aurais pu faire ces tenons avec le plateau à sur la toupie. Je règle la hauteur de ma lame de façon à ce qu'elle ne mange pas le tenon. Et j'ai juste à régler en butée la coupe que je voudrais faire. vous avez remarqué, je mets mes mains le plus loin possible, tout en ayant un maximum de pression sur ma pièce. Ah, et ce, si je lâche ma pièce, je peux vous garantir que je vais avoir un sac à kickback, avec couteau diviseur au sens, ça sera exactement pareil. Donc j'aurais pu m'aider d'une presse pour tenir le morceau de bois, là avec une lame extrêmement bien affûtée, euh, ça pose pas trop de soucis. On maintient bien sa pièce contre son guide perpendiculaire et on y va tout doucement sans vouloir en manger de trop. C'est ça la clé. Si vous allez trop vite, vous le prenez dans la tête. mais je vais vous rajouter un petit bonus je vais faire les feuillures pour accueillir le fond de l'établi. Je vais réaliser des planches pour ainsi faire un fond pour pouvoir poser les outils, les objets, tout ce qu'on peut trouver comme bordel sous un établi. Donc bah c'est parti, alors là sur ça il n'y a pas de difficulté, c'est toupie et ça va prendre 20 secondes. La dernière étape, une des dernières étapes sur le pied plan l'établi, c'est de réaliser cette fameuse feuillure qui va accueillir le fond pour pouvoir poser des objets dans le fond de la caisse de l'établi. Donc j'ai monté mon outil à plate bande ou outil à tononner et je vais réaliser une feuillure de 15 mm sur 10 mm de profondeur. ont été usinés avec la fameuse fraise à feuillure pour pouvoir y loger le fond. La toupie c'est un outil magique du moment qu'on fait attention à ses petits doigts. Donc maintenant je vais rassembler l'ensemble du pied de plan et ça sera la fin de la vidéo. est terminé pour tout ce qui est de la partie assemblage bien sûr il me restera la finition à faire donc je redémontrerai tout ça fera le sujet d'une vidéo je raboterai tous les endroits où on voit du pan d'usinage ou un coup de racloir éventuellement pour enlever tout ce qui est trace d'établissement j'utiliserai aussi le rabot à plainir, ou éventuellement encore une fois le racloir donc là techniquement il reste plus grand chose éventuellement faire des chanfreins en bas des pieds pour éviter que le bois s'arrache quand je fais bouger l'établi bien que je ne pense pas qu'il puisse bouger trop souvent il me restera à faire tourner des chevilles pour venir euh, verrouiller les assemblages donc je vais les faire tourner en noyer par euh, Laurent bruquin zinc addiction sur instagram je vous conseille d'aller voir son instagram c'est de toute beauté le mec c'est un grand malade c'est le gars qui m'a tourné les manches de mes ciseaux à bois alors c'est euh, pour moi c'est ultra classe cette partie-là s'est relativement bien passée, je n'ai pas rencontré de soucis, hormis l'erreur de perçage sur la traverse avant, ce n'est pas bien grave, ça ne se voit pas, c'est derrière et de plus ça sera sous le panneau. Bien évidemment, il y a encore quelques heures de travail sur cette partie d'établi, comme je vous le disais, ça fera le sujet d'une vidéo, euh, le reste à fixer criss-cross, encore une fois, ça sera le sujet d'une autre vidéo, tout ce qui est accessoires, équipements d'établi sera fait en même temps, c'est à dire presse, euh, presse, presse latérale, enfin tout, tout, tous les accessoires que s'est établi feront l'objet d'une vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à la partager, à la liker et éventuellement à poser un commentaire, une critique positive ou négative, ça nous fait toujours plaisir, ça nous permet d'avancer et si tu veux gagner un sac de copeaux surtout n'oublie pas abonne toi à la chaîne